Bonjour à tous, alors dans cette vidéo je voulais vous faire part de deux certitudes que j'ai. La première c'est que Macron sera candidat euh, à sa réélection en 2022 et euh, il sera réélu. Alors nous savons qu'il qu est candidat euh, depuis son, son interview au Parisien qui a été publié le 29 avril dernier, où il nous dit que euh, dès le début du mois de juin, grâce à... À, grâce au retour à une vie aussi normale que possible je veux reprendre mon bâton de pèlerin et aller dans les territoires pour prendre le pouls du pays je veux en lien avec les maires et forces vives de la nation inventer un deuxième temps de la relance donc là en fait euh, Macron nous annonce qu'il va euh, commencer sa campagne présidentielle euh, au début du mois de juin sur euh, en plus sur les, sur les deniers publics et euh, il faut aussi savoir que les, ré les élections régionales doivent avoir lieu à la fin du mois de juin. Donc, euh, donc en fait, s'il si commence euh, sa campagne au début du mois de juin, il, ça, ça interfère aussi avec la campagne euh, des régionales. Donc ça c'était le premier point. Donc Macron sera candidat et je peux vous affirmer avec une quasi-certitude qu'il sera réélu. Alors pourquoi il sera réélu. Euh, je vous invite à, pour répondre, pour, pour que vous, vous forgiez une opinion sur cette question, je vous invite à voir, je vous mettrai le lien, euh, ce documentaire, Le Berger et le Roi Mineur, euh, où vous aurez la réponse euh, à cette question, euh, est-ce que Macron sera réélu euh, donc l'auteur euh, a fait une première version de ce documentaire. Euh, donc il l'a publié le 7 mai 2018. Donc c'est une version qui dure 20 minutes. Et il a euh, il a refait une version euh, le, le 27 novembre 2018 de 45 minutes en trois parties. Euh, en fait il n'ajoute rien de bien nouveau, mais il le commente euh, il, il ajoute une bande son avec des, des commentaires donc je vous invite à voir ce ce documentaire et vous comprendrez que euh, macron sera élu sera réélu en fait en 2022 c'est certain sauf sauf miracle sauf intervention divine et nous devons prier à cette intention prier pour que les méchants soient arrêtés dans leur plan liberticide voilà que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.